Vous souhaitez créer un écosystème de formation innovant, capable de booster les performances de votre entreprise Nous savons tous que le digital fait désormais partie du jeu. Et nous sommes tous d'accord pour dire qu'il ouvre la voie à de grandes opportunités dans le domaine de la formation. La question reste de savoir comment. Comment déployer une stratégie Digital Learning efficace dans votre entreprise Comment le digital peut-il réellement maximiser l'impact de vos formations Comment peut-il doper la transformation et l'excellence opérationnelle au sein de votre organisation Nous vous aidons à relever ces défis. Segos est leader international de la formation professionnelle depuis plus de 90 ans. Nos experts pédagogiques conçoivent et mettent en œuvre des formations intégrant du digital depuis le début des années 2000, que ce soit des formations packagées ou sur mesure. Nos formateurs sont là pour créer une expérience d'apprentissage innovante, stimulante, qui favorise l'engagement de vos équipes, et contribue à la performance de votre entreprise. Sego, c'est un full service partner, votre interlocuteur unique, capable de vous conseiller et de vous accompagner à chaque étape de la transformation digitale de votre formation. En tant qu'architecte de formation, nous avons traversé les étapes du voyage digital pour nous-mêmes et aux côtés d'un grand nombre d'entreprises à travers le monde. Nous serions heureux et fiers de vous accompagner tout au long de la transformation digitale de vos formations.